Marqué dans la topouf, c'est cet arbre-là qui pourrait pas l'avoir préparé. Oh. Du stress. Action! C'est moi, vas-y! Tu vas y aller, oui? Éclairer Elise! Oh putain, là, ça y est, 20 secondes de vidéo, là! Ah, oh, tout ça pour faire 5 minutes de descente, là, franchement! Oh, oh, oh, oh. Ah, bah, quand même, hein, tout ça pour faire ça, 5 secondes, là, franchement! Non, mais au moins! Ça va vite, c'est au moins c'est plus facile pour le montage, on s'en merde de moi. Bah, il est là l'artiste. Hein. Euh, Voyez-le. Magnifique. L'homme à la combouse verte. Oh, c'est magnifique. Putain, comment qu'il le fait bien, mais... oh, lui. On aurait dit qu'il l'a fait toute sa vie. Ah oh, non, mais là, c'est complètement... Ah, oh, puis ce vert... Euh... Oh, ah, même en hiver. Non, c il n'y a pas de néo là. Ah, non, non, bah, il y a une salle. Là. A une ouais, ouais, c'est énorme derrière. C'est gigantex. Ouais. Ah, ouais, c'est un détail. C'est peut-être un, dé... peut un détail qu'on a oublié. Bon, euh... Ah, si, si, il y a une salle. Voilà. Comment je pas, des autres, hein. Alors je disais que tu faisais de l'altérophilie, et c'était beau. Est-ce que tu as fasciné par là ton cher ami fait... Je sais pas si j'ai des hommes. J'y vais C'est beau, aller à voilà. la je sur et encore, dans les roi, ils ne plus avec une porte de dos. Ah, mais c'est descend beaucoup plus que ça. Oui, oui. <rire> c'est une vache. C'est le fin Le toboggan. Ben, J'immortalise un petit peu la progression. Ma bague de toujours que c'est totalement. pour C'est quoi? Ah. J'étais un problème. C'est vrai. Et la dame en fait. Et...